Voici Go, les autres parties de l'application. Alors maintenant, je vais vous faire faire une petite tournée rapide du reste euh, de l'application Go. Donc en plus euh, de l'option de la télécommande, vous allez avoir des options euh, autres que pour euh, manipuler le robot Dash. Donc le premier idea, ce sont des idées d'activités que vous pouvez réaliser avec vos élèves. Alors, il y en a une panoplie. Euh, chacune des activités doit venir avec euh, euh, un descriptif, là. Donc, par exemple, je prends l'activité des quilles. Alors, vous voyez, là, j'ai un descriptif, j'ai des photos, des captures d'écran. C'est en anglais, OK? Mais... Euh, si euh, vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours aller sélectionner et faire traduire par Google. Ça vous donne l'information pour euh, réaliser l'activité. Donc, par la suite, je vais retourner dans l'onglet. L'onglet « story c'est une petite histoire que vous pourriez... Là, ça s'adresse vraiment aux plus petits, là, mais avant d'aller jouer avec la télécommande de Dash, vous pourriez... Euh, leur faire voir la petite histoire qui dure, là je dirais, environ euh, au maximum une minute. Là. Donc, je vais vous laisser le soin de la regarder par vous-même. Par la suite, ici, on a les applications. Donc, quand je vous ai brièvement présenté les applications précédemment, c'est ici que je suis venue. Donc, vous avez un bref descriptif de chacune des applications. Si j'appuie sur « le Blockly », alors, vous voyez... Euh, euh, ce qu'on offre avec l'application Blockly et vous avez les autres applications en bas. Je retourne au menu, la dernière section à bord que je vous ai également déjà présentée pour avoir les informations, entre autres le numéro de série de votre robot. Voilà.